Euh, voilà, merci euh, d'être là. Je suis vraiment ravi et content qu'on qu qu se rencontre et j'allais dire pour certains qu'on se revoit de nouveau parce qu'en 2019, il y a eu une étape Houdoud ici même, hein, je me rappelle. Donc euh, la première étape de Houdoud et je suis aujourd'hui vraiment très content voilà, qu'on qu qu remette ça et que voilà... Qu on, qu on, on attaque la deuxième phase de euh, le projet euh, Houdoud. Euh, donc, euh, ce projet qui euh, a été, euh, je le répète encore une fois, a été initié au Maroc en 2018 donc, euh, par donc, HEM, la chair Fatima al-Mernissi et, euh, euh, et qui a été coordonné à ses débuts par euh, Driss Ksikes et euh, Omar Barada aussi, euh, qu'on amicalement <rire> aussi. Et donc, euh, voilà, euh, aujourd'hui, euh, on, on attaque la deuxième phase de ce projet. Euh, ce projet qui a démarré donc à l'échelle du Maroc au début, puisque euh, il a réuni des chercheurs et des artistes, euh, jeunes chercheurs et artistes marocains, donc, euh, et aujourd'hui, on a, on, a, on a décidé d'élargir un petit peu le champ et d'inclure, euh, non pas seulement les jeunes chercheurs et les jeunes artistes, mais des chercheurs, des artistes, euh, voilà, qui viennent de différents bords, on va dire, aussi bien professionnels euh, que non professionnels, etc. Alors, euh, bien sûr, le mot, euh, voilà, euh, Driss, il va revenir sur, sur, sur le mot houdoud qui a été choisi. Donc, houdoud en arabe, ça veut dire frontière, donc euh, un terme qui est était emprunté à la regrettée donc la défunte euh, sociologue grande sociologue marocaine Fatima Beni qui donc euh, a développé donc euh, ce, ce concept et pour elle les Hudoud donc les frontières les frontières ne sont pas que physiques mais il y a tout type de frontières elles sont aussi bien physiques psychologiques de genre euh, donc elle a lutté durant toute sa vie pour euh, on va dire euh, dépasser ces frontières et c'est ce que voilà c'est cette idée de dépassement des frontières et pour nous les frontières c'est aussi bien les frontières disciplinaires euh, d'où l'idée de la rencontre de, de, des chercheurs et des artistes et aussi des acteurs de euh, la société civile l'écosystème pour voir un petit peu donc euh, dépasser ces frontières et voir qu'est ce qu'on peut faire ensemble tout simplement donc euh, euh, c'est euh, l'idée de, de base Uh, Driss va revenir, c'est la fertilisation des, arts, des, des, des savoirs par les arts. Et donc, euh, encore une fois, merci beaucoup. Donc, j'espère qu'on va passer quatre jours ici à Bordeaux. Donc, c'est la deuxième étape dans ce Houdoud 2. Hein. La première étape a déjà eu lieu au Maroc, au mois de novembre. Et aujourd'hui, à Bordeaux, on accueille la deuxième étape. Et il y aura d'autres étapes, puisque c'est un projet qui court sur un an et demi. Euh, le programme, donc, euh, voilà, euh, je vais reparler euh, donc, très rapidement le programme de, de ces journées qui vont arriver. Donc, euh, comme, euh, comme on a fait euh, donc, euh, pour la première étape, euh, mais bon, bon euh, on a fait la première étape, mais on, on, je veux dire, on est dans un processus qui est ouvert. C'est ce qu'il faut savoir aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas une, une feuille de route rigide, d'accord On a un canevas, mais... C'est ça l'intérêt de, de, de Houdoud, c'est qu'on voilà, laisse le champ libre à toutes sortes d'interactions et toutes sortes d'évolutions aussi. Donc on est là pour suivre, on est là dans une démarche expérimentale. Et donc bon, pour ponctuer un petit peu nos, nos, nos, ces quatre jours, on a, toujours, on a deux, deux temps forts hein, à chaque fois. Les temps forts c'est à chaque fois on a ce qu'on appelle une parole éclairante, on a une intervention. D'accord, deux personnes euh, qui, vont, euh, donc, euh, voilà, euh, qui vont nous parler d'un thème particulier. Bon, le, le sujet c'est la représentation pour Bordeaux, comme euh, j'ai oublié de le dire, c'est la représentation. Au Maroc, c'était la musique, les musiques, et pour Bordeaux, on a choisi la représentation dans le sens vaste de la représentation, aussi bien représentation théâtrale, euh, performance, cirque, art du spectacle, euh, voilà. Et donc, on a beaucoup de gens qui viennent de ce milieu-là, je, je vois et que je salue, donc, qui viennent des arts du spectacle. Je parle bien des arts du spectacle. Et donc, je disais, il y a, il y a deux moments importants. Donc, le premier moment, c'est ces paroles éclairantes. Donc, euh, nous aurons d'ailleurs, ça va commencer euh, dès aujourd'hui, donc euh, avec Pierre Kachutchevsky, donc, qui va nous parler d'ailleurs. Voilà, le, le titre est assez intrigant. Et si le théâtre ne représentait rien <rire> Donc, peut-être euh, euh, devrons-nous revoir cette notion de représentation et qu'est-ce qu'on entend par... Le thème représentation. Et puis, euh, on aura euh, aussi dans un de de deuxième temps euh, l'intervention d'un artiste qui est Fouad Boussouf, euh, donc chorégraphe et euh, qui a été donc, euh, donc, qui est jeune directeur du Centre chorégraphique national du Havre, euh, voilà, qui a pris ses fonctions euh, dernièrement. Et donc, on aura une parole d'artiste. Donc, vous remarquerez qu'il y aura des paroles qui vont émaner des chercheurs, d'artistes et des acteurs de la société civile. Euh, pile cet après-midi, on aura Monique Ryoko, notre collègue qui va nous parler de oui, oui, bien sûr, <rire> Monique Ryoko qui va nous parler de les nouvelles dramaturgies arabes. On aura le demain aussi notre collègue chercheuse Yasaman, euh, donc euh, qui va donc le récit d'un projet recherche adaptation rites et performance. On aura aussi notre collègue chercheuse Rosa. Rosaria Ruffini, on aura le collègue donc euh, Toufik Karibia, on aura Dana Kouri, voilà, on aura plusieurs interventions donc, qui vont un petit peu ponctuer ces quatre jours. Mais aussi, le deuxième élément très important, ce sont les ateliers, bien sûr. Hein, les ateliers, donc on aura des ateliers euh, qui vont réunir voilà, euh, les, les, les, les chercheurs, les artistes euh, euh, qui sont avec nous, pendant les quatre jours, donc euh, des ateliers que pratiquement tous les jours on aura un atelier qui où ira une progression, il y aura un travail qui sera animés et par Driss si c'est présent, moi-même. Euh, accompagné par nos observateurs que je salue aussi ici. Paola, je vois, donc, qui est venue d'Italie, qui est avec nous. Mohamed Seif donc, de Paris. Voilà, Paola qui est ethnologue et chercheuse. Mohamed Seif qui est euh, donc dramaturge, critique, euh, auteur de théâtre. Voilà, on a aussi ce double regard d'artistes et de chercheurs qui vont nous accompagner tout le long de, euh, de ces quatre journées. Voilà, je ne vais pas être très long, je vais céder très vite la parole à driss donc euh, voilà euh, qui va donner un peu plus de détails aller un petit peu sur euh, le concept de houdoud et euh, voilà euh, bon, d'abord merci merci romar très très très heureux de me retrouver euh, une deuxième fois dans houdoud à bordeaux et je précise que cette cette deuxième euh, édition bordeaux euh, euh, deuxième édition houdoud euh, et, et piloté par l'université bordeaux Montaigne, donc, euh, donc avec, un, avec toutes les, les phases que cela constitue, Omar en a parlé. Moi, je, vais, euh, je vais essayer de ne pas être très long, euh, juste pour euh, un peu euh, resituer les choses. Euh, euh, D'abord, pourquoi art et recherche je, je vais parler de trois choses. Pourquoi art et recherche Pourquoi houdoud et, et, et je vais finir sur la méthode euh, des, euh, des formations professionnelles. Je suis prof de méthodologie, donc je, <rire> je vais dire deux de petites choses. Euh, euh, alors, pourquoi art et recherche euh, Alors, parce que je, cette question de art et recherche n'est pas évidente. Et elle veut dire plusieurs choses et, euh, et, euh, et souvent... Euh, euh, on ne comprend pas pourquoi on est allé, en train d'aller dans cette direction. Alors, la première chose que je voudrais dire là-dessus, c'est que nous, nous ne sommes pas en train de, de dire on va uniquement faire dialoguer l'art et la recherche, ou bien on est euh, en train de traiter de l'art par la recherche. Il euh, n'y a pas une objectivation de l'art euh, par la recherche, etc. Tout ça, c'est un... On peut le faire dans un, un, un institut d'art, euh, on peut le faire ailleurs. Ce n'est pas, pas ça la question. La question ici, elle est, elle est beaucoup plus, impor plus, plus importante parce que c'est d'abord une question d'interdisciplinarité et même, je dirais, d'indisciplinarité. Je m'explique. Euh, le, le, le, le grand problème euh, pourquoi nous voulons faire dialoguer, euh, nous voulons travailler entre art et recherche, c'est parce que il y a des, il y a des questions aujourd'hui que la recherche ne traite plus, ou ne veut pas traiter, ou ne traite pas assez, et dont s'emparent les artistes parfois. Je peux vous donner un tas d'exemples. Dans la phase de... on était à Rabat, de, de Houdoud, de, le, le travail par exemple sur les oralités, les, archi les archives orales, est quelque chose que les chercheurs ne regardent pas beaucoup. Par contre, les artistes s'en emparent, mais ils s'en emparent comme un objet, euh, quasiment, comme s'ils faisaient de la recherche. Mais ce qu'ils font sur cela n'est pas reconnu comme de la recherche. Donc euh, c'est un problème de, de, de reconnaissance de statut de ce que font les artistes sur des objets qui sont dédiés au, aux chercheurs. Quand je reviens au théâtre, euh, tout le travail en amont qui se fait par les des artistes euh, sur le geste, Prenons que le geste hein. le geste c'est est énorme le geste le geste n'est pas n'est pas anodin le, le, le geste il est construit dans une dans, dans, dans, dans, dans un contexte culturel il est, il est... ce travail de recherche là euh, peut-être il sert le plateau mais est-ce qu'il euh, vient euh, aider à comprendre euh, peut-être la théorie de la figuration ou, ou la théorie de la représentation je ne suis pas sûr donc en fait, il y a un problème de remembrement. Ce que, donc la premier, le premier souci dans cette question et de recherche, c'est que les artistes font parfois un travail de recherche ingrat, non reconnu, qui n'est pas pris en compte. La deuxième chose qui est très très importante, c'est que c'est le pas de côté. C'est la question de comment la recherche aussi peut s'occuper de ce qui ne la regarde pas. Ça veut dire sortir de sa discipline, faire un pas de côté pour élargir le, le spectre à partir duquel on comprend les problématiques. Et à ce moment-là, on va regarder du côté de l'art, etc. Alors, et une, mais, mais, mais aussi, c'est une question de, de développement d'esprit critique. Ça veut dire, euh, la question, la, la question de, de, ce, de, de ce lien entre l'art et la recherche est une question qui, pose, qui, qui, qui, qui touche euh, le statut de la raison, le statut de l'affect, le statut de l'émotion, euh, dans la construction du savoir. Donc on ne construit pas le savoir uniquement par des cadres rationnels. On le construit par plein, plein d'autres éléments. Et c'est pour ça que cette, ce, ce lien entre l'art et la recherche est très important. Maintenant, le, le, quand on entend ce lien entre art et la recherche, on croit surtout recherche sur l'art. Hein, la recherche sur l'art. Mais ça, c'est le premier niveau de, de ce lien entre recherche et l'art. Il y a un, la recherche avec l'art. La recherche avec l'art. Ou bien euh, pro, euh, faire de, euh, de, de, de l'art avec de la recherche. Euh, euh, on a avec nous Feiza qui, qui connaît le travail qui se fait avec les scientifiques, etc. Il y a tout un travail qui peut se faire entre les, les chercheurs et les artistes. Ils, font, ils travaillent ensemble, parfois en termes... Mais ils peuvent travailler ensemble à plusieurs niveaux. Ils peuvent travailler ensemble dans la construction d'un projet. Ils peuvent travailler ensemble dans euh, l'élaboration d'un projet, comme ils peuvent être, travailler ensemble sur la restitution d'un travail. Donc ce sont trois niveaux qui ne sont pas les mêmes. Le travail d'élaboration, de construction et de, et de restitution. Euh, dans Houdoud 1, on a, on a bien vu, par exemple, comment un anthropologue a été amené à faire une conférence théâtre sur les, sur les frontières de manière symbolique, euh, alors qu'il est venu avec un, territoire, un, un terrain de, de recherche sur Bebsptia, au Maroc, et on a travaillé, on a cheminé ensemble pour qu'il arrive à un travail de représentation, justement, un travail de représentation, qui était un, un travail de représentation symbolique euh, par la conférence théâtre. Euh, donc ça, c'est... Et, et, et ce travail de, de, de recherche avec l'art, euh, avec les artistes, c'est pas la même chose. Donc de travailler avec l'art, donc travailler avec l'art aussi, c'est travailler avec euh, le, avec le, de l'intuition. Euh, les, les chercheurs sont aussi intuitifs. Quand ils sont bons, les chercheurs, quand ils savent sortir de leur cadre délimité, ils savent qu'ils peuvent partir de l'intuition. Ils peuvent se perdre. Et c'est en se perdant qu'il trouve peut-être parfois des petites choses. Donc, euh, mais le, le troisième niveau de ce lien entre recherche et art, c'est ce qu'on appelle la recherche création. Alors, c'est ce stade-là qui nous intéresse, parce que c'est celui-ci qui est peut-être encore plus intéressant. Pourquoi Parce qu'il il, il pose deux questions centrales. C'est la reconnaissance de l'art comme source de savoir. Ça veut dire... Euh, ça veut dire que l'art n'est pas, euh, pour le dire de manière pour ne pas compliquer un peu les choses, je ne suis pas en train de faire une conférence, je suis juste en train de faire un propos liminaire. Juste un propos liminaire. Quand on dit le, la reconnaissance de l'art comme, comme source de savoir ou bien le, la reconnaissance de l'imaginaire comme source de savoir, c'est une question très importante d'un point de vue philosophique et épistémologique. Ça veut dire que, normalement, dans l'histoire des, des idées, dans l'histoire de la philosophie, on a toujours pensé que l'imaginaire est au dernier stade, de la, euh, dernier stade après euh, tout ce qui est rationalité, sensibilité et, et perception. Or, ce que la recherche-création nous dit, c'est que on va revoir les hiérarchies, on va revoir les hiérarchies pour que l'imaginaire et l'art... Et, la, et les, les cadres rationnels de savoir soient mis sur un même pied d'égalité pour pouvoir construire un savoir. Ça, c'est un premier point fondamental. Le deuxième, c'est la reconnaissance de, de, du droit à la déambulation, le, du droit à l'errance, du, à la, à la, à la, à du droit à se perdre. C'est la sérendipité. Et la sérendipité, c'est le fait de, chercher ce, de trouver ce qu'on ne cherche pas. Ça veut dire accepter le droit à l'errance. Et ces deux questions-là, qui sont des questions qui vont à l'encontre de tous les paradigmes aujourd'hui qui cadrent la recherche, qui sont l'efficacité, le publish or perish, le, le, le, le, les, les métriques, les métriques à partir desquelles on, on détermine qu'est-ce que c'est qu'une -ce qu bonne recherche, et bien ça, c'est vraiment à contre-courant de cela. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est nécessaire je termine là-dessus, est nécessaire. Pourquoi Parce qu'il nous amène à voir la marge, à voir les problèmes essentiels qui, qui, de, qui éman, émanent de la marge. Les problèmes d'injustice, les problèmes d'exclusion, de, toutes ces questions de migration, tu parlais des réseaux sociaux, de, tout ça, aujourd'hui, traité par la recherche pure, donne les mêmes types de produits qui, vont aller dans des revues ou bien vont donner lieu à, de, à, à quelque chose qui reste entre les pairs. Quand on travaille par la recherche-création, on se donne la possibilité d'aller ailleurs. Et on, donc, la question de quel apport nous apportons à la société, à l'humanité par la recherche. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on apporte Et après, en termes de restitution, comme on a dit tout à l'heure, l'arrêt et la recherche, ça peut concerner la restitution, les formes, etc. Voilà. Je... Houdoud, euh, houdoud est un terme, euh, donc va, je m'excuse, je ne je, je, je, je je vais pas être long, c'était juste pour donner un premier cadre. On aura le temps, on aura le temps pendant ces quatre jours de revenir sur plein plein de choses. Le, la première, euh, pourquoi on a... On, on, alors nous, euh, je suis coordinateur de la chaire Fatima Marnissi, euh, parce que c'était d'abord mon ami, euh, avant d'être une, so une grande sociologue. Et... Euh, et, et, euh, et Fatima Marnissi était quelqu'un qui avait des intuitions. Justement, c'est une chercheure qui avait euh, une très grande part d'intuition. Ce n'était pas une grande épistémologue, ce n'est pas quelqu'un qui a forgé des concepts. C'est quelqu'un qui a eu des intuitions très fortes. Et, et c'est pour ça que dans la chaire, une, de nos, des, une des vocations qu'on s'est données dans cette chaire, c'est de prolonger les intuitions de Fatima. Voilà. Et donc le, cette notion de houdoud qu'elle traite dans son livre « Rêve de femme », qu'elle traite dans le harem politique, etc., c'est un concept dans lequel elle parle de cet espace fermé, euh, ce patio de la maison de Fès où elle a grandi, dans lequel il y avait, vous savez, dans les patios des, des, des maisons de la Médina, et il y a, on voit le ciel euh, qui est quadrillé par euh, le... Le, le, le, le, le, carré, le, le carré qui fait office de, de, de, de toit, et, et donc qui délimite le ciel. Donc, elle a toujours considéré qu'il fallait que les femmes aient des ailes, se donnent des ailes par l'imaginaire, pour pouvoir sortir de ces Et Et quand elle est revenue de l'université des États-Unis pour enseigner au Maroc, la première chose qu'elle a essayé de faire aussi, c'était d'émanciper les étudiants par des ateliers d'écriture, etc., de les sortir aussi des cadres qui leur étaient fixés par l'université, l'académisme, pour les amener ailleurs. Et donc nous, on a pris tout ça et on s'est dit bon, allez, on va en faire quelque, on va essayer d'en faire quelque chose sur cette question du relation entre l'art et la recherche, mais aussi le relation avec l'écosystème, la, la, la citoyenneté, parce que In fine, il y a deux manières de penser la recherche. Soit on considère que la recherche sert l'expertise, et sert si elle sert l'expertise, elle sert souvent euh, des pouvoirs institués. ou bien elle peut servir à un imaginaire instituant. Pour parler comme Castoriadis, elle peut servir à un imaginaire instituant, ça veut dire créer quelque chose d'autre qui peut faire aider à, à faire euh, évoluer la société. Dans la première phase de Houdoud, euh, qui a eu lieu en 2018-2019, on a travaillé surtout sur ce lien entre artistes et chercheurs, chercheurs-artistes, et on, a beaucoup, on les a fait beaucoup dialoguer pour amener chacun à sortir de son, de son précaré. Et c'est dans, dans cette deuxième phase, à laquelle vous prenez part ici à Bordeaux, nous, nous, avons, nous voulons essentiellement travailler sur cette question de recherche-création, euh, dans un double objectif. Euh, euh, donc le travail, pendant ces jours-ci, on va travailler sur des projets qui vont naître de vos, de vos envies, mais euh, dans quel but Il y a, On a deux objectifs. Le premier, c'est -ce, comment nous, nous pouvons faire rentrer cette question de recherche-création dans les curricula, dans les logiques de recherche et dans les logiques d'enseignement. Ça, ça c'est un premier point. Deux, comment on peut développer l'entrepreneuriat culturel en tenant compte de ces questions-là Ce sont deux, les deux objectifs que nous, que nous visons. Euh, je rappelle que la phase Bordeaux va être suivie par, une autre phase, par deux autres phases. Euh, euh, donc il va, il va y avoir une, une deuxi un deuxième temps d'articulation, de, de, de synthèse d'articulation à Agadir et à, à Naples. Et après, on va se retrouver à Bucarest pour la fin. Donc ça veut dire qu'on est dans une phase de construction. Je suis très content que qu'Hutman soit là, qui a été à la phase de rabat. Et donc c'est bien d'avoir des, des, des, des, des... Merci de, pour l'effort. Donc le, c'est bien de, de voir qu'on construit au fur et à mesure. Je voulais aussi dire que euh, je voulais remercier infiniment Seif et Paula euh, d'être les, les écoutants, observateurs. Mais ils ne sont pas dans une posture surplombante ils, sont, ils feront partie de tout le processus. Ils, se, ils vont prendre part tout ça. On est tous dans une sorte d'horizontalité. Il n'y a, a pas de position hiérarchique dans, dans, dans les ateliers de Houdoud. Il y a, il y a surtout un, un effort d'articulation dans lequel chacun amène quelque chose de... de c'est pour ça que je disais, je termine sur la méthode. En fait, je termine sur l'éthique. L'éthique, c'est une éthique d'horizontalité, d'écoute bienveillante, de co-construction. La co-construction veut dire euh, on construit, on peut détruire et, re et reconstruire. Donc euh, ça va être vraiment quatre jours de, de, de Lego, de puzzle, des de, de, de choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Je cède la parole à Pierre.